at the University of New Caledonia in the South Pacific. In the core of my research projects, I usually deal with social linguistics but also mm -hmm. plurilingual and multilingual education. In the past few years, I have also been trying to develop, to theorize and to apply plurilingual, pluriartistic and creative approaches, whether in teacher training, in university courses, but also in the dissemination of scientific research. This brings me to the title of our presentation today, which is Decentering Linguistic Expertise as a Form of Social Justice. With my co presenters, we thought it would be an interesting and meaningful idea to actually seize the video format of the presentation not only to address the subject, but more specifically to showcase and to illustrate what a project based on linguistic expertise looks like, and also to try and go behind the scenes. And listen to the narratives, listen to the stories of those with whom we decenter the linguistic expertise and for whom. First of all, I'll just give a few words on the research project, the concept that we're working on, linguistic microaggressions, and then we'll have uh, an encounter with Fabrice Wacheli. A linguist that I worked with. He was born in the island of Lifu, here in the archipelago of New Caledonia. And then we will meet Pablo, an artist in the hip-hop movement here in New Caledonia, and also a cultural mediator. And we'll end the video with the voices and stories of three of our students. The concept that is in the middle of our research project is linguistic microaggressions. This concept was coined by Fabrice Wachely and myself and we drew from the research work uh, done by Chester Pierce who worked on racial microaggressions. We wanted to more uh, precisely work on linguistic microaggressions in order to define those comments and remarks or speeches that aim at someone just trying to destabilize to invalidate or to make someone feel they're no longer legit because of their linguistic feature because of their repertoire or because of their accent and from this concept we invited students to take pictures of themselves where they would show the comment or the sentence they feel is like an aggression and then you'll see we'll tell you the story of what happened to this project a little bit of insight on the three main effects of linguistic microaggressions. So based on the stories of the students, the first effect is nudism, meaning interactional choices by our students to stop talking, to not use their languages if they were the ones aimed at, or to erase their accents because they think it's going to be something hurtful or that will make them feel shameful. The second effect is a loss of self-esteem. They think they're no longer have competences or their skills are being questioned. And this is really something that has an effect in their schooling and, and their academic trajectory. The third and last effect is um, an impact on the linguistic diversity because the students tell us that they actually sometimes would choose not to share the languages, not to transmit their languages or linguistic features to the children around them or to their own children because they're afraid that they will transfer this type of shame and negative experiences. Bonjour, je m'appelle Fabrice Rochali. Je vous ai invité ici dans mon lieu d'enfance, là où j'ai grandi. Euh, mes parents sont arrivés très tôt, euh, s'installer sur Nouméa afin d'avoir un emploi. Et donc j'ai grandi dans ce quartier de Rivière Salée. C'est un quartier qui a été érigé pour accueillir les employés de l'usine Le Nickel. C'est une entreprise minière qui traite du nickel et qui générait à l'époque beaucoup d'emplois. Et beaucoup d'océaniens, mais de canaques également, de différents endroits de la Nouvelle-Calédonie, se réunissaient dans ces quartiers qui ont été créés pour les besoins de, de l'usine du nickel. Et donc dans cet endroit, il y avait un véritable melting pot euh, c'était assez pluriculturel. Il y avait des euh, personnes qui venaient de, de partout en Nouvelle-Calédonie mais également en Océanie avec des Tahitiens, des Walisiens, des Vanuatés, etc. Donc euh, beaucoup de brassages ethniques, brassages euh, culturels euh, c'est euh, véritablement l'endroit où j'ai pris conscience euh, finalement de la richesse euh, de la Nouvelle-Calédonie. Vivre euh, dans ces petits lieux où euh, on concentre euh, beaucoup de personnes qui euh, proviennent d'horizons différents. Euh, dans cet espace, euh, j'ai appris à, à vivre euh, finalement avec les autres. Euh, C'est l'endroit où on, on jouait au foot, où euh, on échangeait avec euh, les amis du, du quartier. Également l'endroit où on échangeait aussi des éléments de culture euh, les uns avec les autres. Euh, il m'intéressait beaucoup euh, de connaître, euh, comment on disait euh, certains mots, dans les langues euh, de mes amis de, de quartier, mes camarades avec lesquels je jouais. Et donc c'est ici véritablement que j'ai cassé d'une certaine manière les, les barrières culturelles et les barrières linguistiques que j'ai pu avoir précédemment. C'est un endroit où on entend beaucoup de langues également puisque dans chacun des appartements il pouvait y avoir des gens vraiment locuteurs de, de différentes langues et donc euh, le français que l'on parlait c'est un français vraiment de quartier le français liait on va dire les, les autres mots euh, qui intégraient cette euh, langue là donc, par exemple des expressions liées en, en djihu dans ma langue maternelle mais également des expressions en ennone. et puis tout ça faisait un, un brassage aussi linguistique euh, qui donnait vraiment cette, euh, cette richesse à la langue de quartier que l'on utilisait entre nous et c'était devenu un, un code dans lequel on pouvait s'exprimer librement et échanger et également pouvoir se reconnaître finalement puisque cette langue de quartier que l'on parlait faisait partie intégrante de notre identité et c'est ce qui nous permettait de nous démarquer des autres. Le nom de ce quartier c'est Louise Michel. Pour moi c'est aussi hautement symbolique, Louise Michel qui a été déportée parce qu'elle avait des méthodes d'éducation, d'instruction de ses élèves qui étaient innovants pour, pour l'époque et c'est pourquoi elle avait été déportée ici en Nouvelle-Calédonie justement pour ses idées trop avant-gardistes pour l'époque. Pour Donc voilà pourquoi j'aime ce quartier j'aime aussi y revenir de temps en temps pour me rappeler d'où je viens et de me rappeler aussi cette, cette diversité culturelle et linguistique à laquelle j'ai été confronté et dans lequel j'ai baigné toute ma vie. Nous sommes cette fois-ci dans mon lieu de travail actuel, puisque je suis enseignant-chercheur en langue et littérature orale océanienne à l'INSPE, Institut National Supérieur euh, du Professorat et de l'Éducation. C'est l'endroit où nous formons les futurs enseignants. Et donc, euh, Je suis également chercheur. Euh, L'objet de ma recherche, c'est l'adaptation euh, des contenus euh, éducatifs de la Nouvelle-Calédonie euh, à son contexte euh, multiculturel, mais également pluriel. Donc euh, je travaille depuis quelques années maintenant à la transposition didactique aussi des savoirs traditionnels dans le milieu éducatif. Et donc l'objet de mon travail, c'est de faire prendre conscience aux enseignants que les élèves ont déjà un capital de connaissances de départ, que ce soit au niveau linguistique, mais également au niveau culturel. Ils ont tout un tas de connaissances qui viennent de la maison, qui viennent du quartier, qui viennent de leur milieu de vie. Euh, et que l'on va prendre en considération et valoriser euh, également dans nos euh, contenus euh, éducatifs. Donc euh, l'éducation, l'enseignement, l'instruction aujourd'hui, ce n'est pas euh, des enseignants qui déversent dans des, des, des cerveaux vides, au contraire, ils sont déjà euh, détenteurs de, de connaissances et ont construit euh, de nouvelles connaissances sur la base des connaissances qu'ils ont déjà. Et donc c'est tout l'objet du, du travail que je mène actuellement à l'université de l'UQAM. Bonjour, moi bon c'est Pablo. J'ai 35 ans, je suis calédonien. Moi, je suis animateur socioculturel dans, dans, dans un quartier populaire et j'ai monté plusieurs projets multimédia, donc vidéo, son, euh, avec des jeunes. Et la thématique de la linguistique, c'était quelque chose qui revenait souvent. Alors une langue, pour moi, c'est euh, une culture, c'est un patrimoine, en fait, c'est quelque chose euh, qui nous fait nous. C'est les racines d'une personne, je trouve. C'est euh, quelque chose qui, qui nous définit en tant que personne. Et euh, j'ai d'ailleurs à propos de ça un regret personnel, c'est que je ne parle pas euh, les langues originelles de mes parents. Donc euh, moi je suis métisse, j'ai mon père qui est d'origine indonésienne, qui fait partie de cette communauté javanaise qui est venue en Calédonie pour, pour travailler, et ma mère qui est d'origine euh, italienne. En Calédonie, il y a, y a éno énormément de langues. Il y, y a les langues vernaculaires kanak, il y, y a plus de 28 langues, euh, et puis il euh, y a les autres langues. Euh, qui viennent d'Océanie ou d'ailleurs. Donc, euh, c'est vrai que j'ai pas mal regretté de ne pas avoir d'autres langues que le français. C'est un des regrets de ma vie, euh, de ne pas pouvoir participer, on va dire, à ce, cette grande soupe. Et j'ai aussi, bien sûr, participé euh, au projet Accent. Donc, ça, c'était un projet vachement intéressant, puisqu'on mettait en scène euh, les micro-agressions linguistiques. Donc,. Euh, que Moi, personnellement, j'ai vécu aussi. Hein. On me disait euh, « mais Toi, tu es javanais, mais tu parles pas, tu parles pas javanais. Tu as, as des origines indonésiennes, mais tu parles pas. Tu es un faux, alors tu es un faux. Tu es un faux kakan. » Moi, ça m'a parlé tout de suite, ce projet-là. Et euh, j'avais envie de le mettre, euh, le mettre en avant, de le, euh, le mettre en lumière, euh, qu'on en parle plus. Et je me suis dit euh, « La meilleure façon de le mettre aux yeux de tous, c'est de l'exposer dans la rue. » Moi, j'ai un passif de graffeur, de street artiste. Euh, je fais partie du mouvement hip-hop euh, calédonien. Et tout de suite, ça m'a parlé. Je me suis ah. dit, on va pouvoir euh, euh, réaliser... Euh, donc, il y avait des photos déjà qui étaient faites avec euh, des personnes qui tiennent euh, donc, une feuille avec écrit l'agression la, qu'ils ont subie. Et ça, euh, je me suis dit, on va l'imprimer un peu euh, à la JIR où ces travaux de, de photographie en noir et blanc ont collé dans la rue. Donc, on s'est associé avec un autre graffeur qui s'appelait Cham à l'époque. Et on a customisé... Euh, des grandes impressions et on est, allé les, on est allé les coller à Nouméa, sur les murs de la FOL, sur les murs d'expression du Rex, dans la rue. Et c'était vachement puissant de faire ça puisqu'on montrait aux yeux de tous euh, voilà ce qu'on pouvait vivre de façon intime. Quoi. Des fois on a des blessures intimes au plus profond de nous quand on, est, on, nous, dit, on nous dit quelque chose, ça nous agresse mais on le garde pour nous. Mais là ça faisait, ça faisait du bien de le coller dans la rue pour que tout le monde se sente concerné. Et puis On peut passer devant et et, et après ça va nous faire réfléchir pendant les dix prochains pas qu'on va faire on va dire purée mais moi aussi j'ai subi ce genre de choses donc je pense que le décentrement de l'expertise dans les sciences il est important surtout au niveau de la linguistique parce que ben, les langues elles évoluent tous les jours et une langue elle se façonne pas dans un laboratoire ou dans un bureau elle se crée dans la rue sur une place de marché dans un bar ça se rencontre, ça échange des mots on entend des mots qui viennent d'ailleurs on les transmet et on a le savoir académique dans des murs, et puis dehors, il se passe des choses aussi. Et Il ne faut pas négliger ce savoir-là, parce que c'est un témoignage important, je pense. C'est le vécu, c'est le vécu qui parle. Et voilà, il ne faut pas l'oublier. Ah moi, je sais que ça me sert de... tous les jours, au travail. Ouais tous les jours et euh, ça, ça, ben, ça fait du bien aussi de, ben, de s'autoriser euh, ben, à être soi et puis euh, à communiquer naturellement, à pas euh, moi je sais qu'il été un peu bridée par rapport ben, à lavant licence le fait que qu'on ben, ne pouvait pas parler euh, ben, comme je voulais, parce que voilà quoi le statut de métisse toujours un peu euh, délicat. Et puis là aujourd'hui, ben, c'est cool quoi, de pouvoir euh, affirmer ben, mon, mon, mon, petit, mon petit univers là où j'ai grandi, euh, là où j'ai eu mes premiers contacts avec euh, ben, les différentes langues de, me, de mes amis, de ma famille et tout. Quoi. Je dirais que ça m'a un peu aussi légitimée dans, dans ce que je faisais déjà inconsciemment oui. avant. Le projet qu'on avait fait sur les micro mais. J'ai l'impression que c'était pour nous, ça a été une prise de conscience, parce que maintenant, dans ma carrière professionnelle, comme je disais tout à l'heure, je me pose des questions sur la normalité, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire passer aux enfants, parce que du coup, c'est eux l'avenir, c'est le futur. À un autre niveau, c'est euh, euh, bah oui, voilà, essayer d'éveiller en fait, le plus de personnes à, à voilà, éveiller les consciences, au, à, à la, au rapport le rapport aux langues justement démystifier en fait c'est très grave. Oui oui. Oh, non mais tu parle correctement le français. Mais... C'est bon c'est plus le français euh, momifié de... Oui ah, mais oui. Euh, ouais. ben, après, pas, il faudrait plus en parler pour que les en gens fait, ils en c'est ça. C'est parce, que... parce que c'est peut-être de l'ignorance en fait non, et ouais. de la peur et puis ben, après voilà on reste dans des anciens clichés là. Euh, ouais, il faut parler une seule langue pour que l'enfant ne soit pas euh, déstabilisé, euh, qu'il puisse euh, voilà, bien apprendre et tout. Non on a vu voilà les... Beaucoup de l'expertise hein, c'est intéressant de voir en fait justement des jeunes enfants euh, qui sont justement qui qui apprennent plusieurs langues et qui développent encore d'autres facultés ouais. euh, intellectuelles émotionnelles et plein de choses et puis après qui en fait, ouais, voilà après ils, ont, ils sont créatifs ils sont plein de ils sont en harmonie avec eux-mêmes tout le monde est expert